Est en 2020, il faut investir. Bonjour, c'est Pierre Maumont. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 éclairée par les dieux de la lucidité et de la sagesse dont nous avons tous le plus grand besoin en permanence. Dans cette vidéo, je vous explique pour quelles raisons, en cette nouvelle année 2020, le choix qui se présente à nous est très simple du point de vue patrimonial, c'est investir ou regarder notre patrimoine s'évaporer. En réalité, comme chaque année, nous avons le choix entre trois options pour utiliser notre argent, l'argent que nous gagnons péniblement à la sueur de notre front. La première solution est de ne rien faire. Alors, ce que j'appelle ne rien faire, c'est tout simplement tout dépenser. Alors, ce choix peut être guidé. Par des considérations hédonistes ou par des considérations d'opportunité, le raisonnement étant, eh bien finalement, dans le contexte actuel, je ne vois rien qui soit justifié du point de vue épargne ou investissement, donc je décide de tout dépenser. Entre parenthèses, la considération purement hédoniste peut aussi être le résultat d'une philosophie plus général sur la vie, euh, qui consisterait à penser que finalement, épargner ou investir, c'est assez vain, et que s'il compte, dans notre passage sur Terre, c'est de bien vivre. Alors, je n'entre pas, bien sûr, dans cette discussion philosophique qui n'a, au fond, pas grand-chose à voir, ou en tout cas, pas directement à voir avec des vidéos que je fais, euh, mais ça fait partie des arrière-plans euh, qui sont euh, préalables à toutes les décisions que l'on peut prendre alors, autre choix, c'est épargner ou investir. Alors, commençons par rappeler la différence qu'il y a entre épargner et investir. Euh, bon, Si j'ai fait le geste comme ça pour épargner, c'est parce que épargner, ça consiste, ça consiste bien à retenir des choses dans l'immédiat, probablement pour un usage futur, et investir, ça consiste à les injecter quelque part. Alors, épargner, en pratique, c'est tout simplement, c'est prêter notre argent à des personnes morales en général. Euh, typiquement eh bien, on peut prêter notre argent à notre banque, on peut le prêter à notre compagnie d'assurance, alors quand on le prête à notre banque ça veut dire qu'on souscrit à des délivrer euh, ou qu'on le laisse sur notre compte. De toute façon dans les deux cas, euh, juridiquement l'argent appartient à la banque, il faut, il faut le savoir. Il faut le savoir. Euh, même chose quand on confie notre argent dans le cadre d'un fonds euro à la compagnie d'assurance, juridiquement on on s'est totalement délesté de notre argent. On a bien sûr, tant sur la compagnie d'assurance que sur la banque, un droit de créance, ça, ça, ça va de soi, mais ce n'est pas la même chose. Un droit de créance, ce n'est pas la même chose que de posséder les choses. On peut également euh, le prêter enfin, à d'autres entités que je, je vous laisse réfléchir à la, à, au catalogue des, des personnes morales auxquelles on peut prêter notre argent. Euh, ce qui est important, c'est que qui dit prêt, dit rémunération par un intérêt. Et euh, j'ai fait de nombreuses vidéos là-dessus, donc si vous me suivez, vous savez ce que je vais vous dire, vous anticipez ce que je vais vous dire. Euh, depuis que l'endettement gigantesque des États et des agents économiques fait que les banques centrales, pour maintenir la solvabilité de l'ensemble, ont réduit les taux au point, dans un premier temps, de les rendre nuls, puis dans un deuxième temps dans lequel nous sommes, de les rendre négatif. bon, même si les taux commencent à remonter très légèrement, on reste de toute façon dans une philosophie fondamentale de taux extrêmement bas. Et bien dans ce contexte-là, il ne faut pas attendre que lorsqu'on épargne, autrement dit lorsque l'on prête, on soit rémunéré de manière importante. Euh, faisons un tour rapide des rémunérations qu'on a aujourd'hui en matière d'épargne, sur les principaux euh, supports, euh, le livret A auquel tout le monde pense, c'est 0,75, ça passera à 0,50 probablement dès le, dès le mois prochain. Euh, le LDD, c'est la même chose. Euh, Qu'y a-t-il d'autre Il euh, y a également euh, bon, les comptes à terme, etc. c'est à peu près du même genre, c'est autour de, de 1% quand tout va bien. Euh, vous avez aussi les fonds euros. Les fonds euros, euh, je me suis exprimé euh, plusieurs fois sur le sujet, euh, notamment dans ma vidéo précédente euh, intitulée Le meilleur placement en 2020, dans lequel, d'une manière ironique, j'énumérais les faiblesses de ce qu'est aujourd'hui ce placement et en particulier son rendement extrêmement faible. Euh, Voir également ma vidéo qui, qui, qui s'appelait euh, Fonds euros en 2020, on arrête tout. Les fonds euros ont une rémunération extrêmement faible euh, qui va cette année probablement en moyenne du marché. Euh, franchir la barre à la baisse des, des, des 1%. Euh, la raison, je, je vous la rappelle, c'est celle euh, qui, qui baigne l'ensemble euh, des, des, des institutions financières aujourd'hui. Euh, c'est qu'en raison de ces fameux taux extrêmement bas, des taux directeurs très bas de la Banque centrale, euh, d'un côté les assureurs, euh, autrement dit, placent l'argent que vous leur confiez euh, à des taux qui sont à peu près nuls, et de l'autre côté, ils doivent, euh, contractuellement, ils vous garantissent euh, bon, un taux qui, même si est, très, est extrêmement faible, est quand même un taux positif. Euh, inutile de dire que cet effet de ciseaux euh, rend la situation des, foraux, des fonds euros de particulièrement précaire et dangereuse pour les souscripteurs de fonds euros. Donc on est à peu près à 1%. Euh, comme autre support, euh, il y a le PL, donc le plan épargne-logement, qui est à 1% pour les, les plus récents. Je pense que cette année, il va, il va probablement encore baisser. Et puis il y a, mais là c'est anecdotique, il y a le livret jeune, qui lui n'est pas, euh, pas une épargne administrée, c'est-à-dire dont les taux sont fixés par, euh, bah par, la, par la puissance publique, euh, mais sont à la discrétion des banques commerciales qui les présentent. Bon, on comprend bien que dans un contexte euh, de taux aussi faible, où la rémunération dont peut bénéficier les banques est extrêmement faible, elle ne, peut pas, elle ne peut pas se permettre de rémunérer largement les livrets jeunes, qui, de toute façon, sont extrêmement anecdotiques, puisque un livret jeune, euh, aujourd'hui, c'est un plafond de 1 600 euros. Alors bon, euh, si vous avez une épargne de 1 600 euros qui, au lieu d'être rémunérée à 1 ou 0,5% comme le, le reste, est rémunérée parfois jusqu'à 2 puisque les banques vont parfois jusqu'à 2 sur les livrets jeunes, il y a un certain nombre de banques qui, qui le font, la moyenne de la rémunération reste autour de 1 euh, donc on reste de toute façon dans euh, l'insignifiant d'une part et l'autre est faible du point de vue de la alors la conséquence pratique de cela, euh, ou plus exactement la comparaison qu'il faut faire, euh, c'est le taux de rémunération par rapport à l'inflation. Alors on, officiellement une inflation, on a une inflation qui fait autour de 1,5%, bon, on sait très bien qu'en réalité elle est plus importante. Euh, les évaluations, on va dire, les plus, euh, euh, les plus modérées en ce qui concerne la réalité de l'inflation dépassent les 2%. Donc on voit bien que tous ces placements, toutes tout tout ces, tout ces formes d'épargne ont un rendement inférieur à l'inflation. Donc c'est le thème de, de l'introduction que j'ai faite. Aujourd'hui, quand vous épargnez, ça reste évidemment vrai en 2020, quand vous épargnez, vous avez une, une rémunération plus faible que l'érosion de votre épargne. L'autre élément fondamental du contexte financier dans lequel nous sommes cette année, qui, qui est évidemment la, la continuation du contexte des, de l'année précédente et, et d'autres années précédentes, euh, c'est que les, les, les, les banques sans les banques, les banques les banques de liquidité, ont procédé à ce qu'on appelle les quantitative easing, donc les fameuses planches à billets dont je vous ai parlé souvent. Euh, autrement dit, elles ont mis. Euh, à disposition des banques des milliers depuis quelques années ça se compte en milliers de milliards d'euros si on parle chez nous ou de dollars si on parle des américains et euh, ces milliers de milliards en fait ce n'est pas véritablement de la création de monnaie ex nihilo c'est du rachat dans un premier temps c'était du rachat de créances autrement dit du rachat d'obligations à commencer par les obligations pourries qui ne seraient jamais remboursées, donc c'est vraiment la création de monnaie, euh, planche à billets. Dans un deuxième temps, ils ont racheté les actions. Et là, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'aujourd'hui, le bilan des banques centrales est gorgé d'actions de, de toutes sortes d'entreprises, et pas que des mauvaises, y compris des, des plus grandes entreprises, à hauteur de plusieurs milliers de milliards, ce qui, ce qui fait que euh, les banques centrales ont un intérêt direct à soutenir les cours des bourses, parce que euh, bien sans cela, si les bourses venaient à s'effondrer ou même à avoir des cours qui baissent de 40%, euh, les banques centrales essueraient des pertes qui se mesurent en milliers de milliards. Bon, c'est. Alors, ce n'est pas inenvisageable qu'elles accepte, mais euh, on peut comprendre que dans un premier temps, elles feront tout pour éviter cela, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on investit en bourse, puisque maintenant on va attaquer la phase investissement comme solution qui, qui se présente à nous, quand on investit en bourse, on bénéficie en réalité du soutien des banques centrales, puisqu'on fait quelque part équipe avec les banques, les, les banques centrales. Donc c'est un facteur évidemment très important de soutien des bourses, et c'est un facteur qui limite considérablement le risque d'effondrement des bourses, ou même de baisse forte des bourses. Alors attention, je ne dis pas qu'il est impossible qu'en 2020 ou dans les années qui suivent, il y ait un crack boursier. Ce que je dis, c'est que les, les, les moyens dont disposent les autorités financières pour empêcher cela, d'abord, sont absolument considérables. Et d'autre part, tout indique qu'elles auront euh, envie d'utiliser ces moyens. Donc on arrive à cette conclusion euh, paradoxale, au sujet de laquelle j'ai déjà fait au moins une vidéo euh, qui s'appelait « Investir en bourse pour se protéger » ou quelque chose comme ça, ou plutôt il faut qu'il investir en bourse pour se protéger. La réponse, euh, c'est oui. Alors c'est une protection qui est, qui est relative, comme d'ailleurs beaucoup de protections, euh, mais aujourd'hui quand on veut investir en bourse, il faut savoir qu'on investit sur un marché qui est totalement truqué, <rire> c'est un peu comme si vous voulez, si, euh, quand on joue au Monopoly, euh, la banque était elle-même participée à la partie de Monopoly, euh, on peut imaginer que elle ferait en sorte que tout le monde ait assez d'argent pour continuer à, faire la partie, à, à jouer à la partie et qu'elle continue à, à, à, à tout ramasser. C'est un peu le contexte aujourd'hui quand on veut investir en bourse. Alors, je ne vais pas vous donner un cours pour investir en bourse, d'abord je ne suis pas un investisseur professionnel, J'en reviens quand même à ce que moi j'estime être les fondamentaux quand on investit en bourse, euh, ou plutôt, plutôt le fondamental. Quand on investit en bourse, vous le savez, tout le monde vous le dit, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu. Alors, ça, c'est une règle qui est essentielle parce que quand on, est, quand on joue en bourse, joue pour investir, le monde paraît plus adéquat, on se place sur le long terme. Autrement dit, on n'investit pas, on le sait bien, des, des fonds dont on peut avoir besoin à une échéance connue. Et euh, on n'investit pas des fonds en se disant qu'en cas de difficulté dans notre vie personnelle, on, sera, on pourra compter pour récupérer ces fonds. Non. Parce que si vous avez besoin de ces fonds au moment où tout va mal en bourse, à ce moment il faudra vendre. Et là, vous aurez perdu. Donc l'investissement en bourse, c'est vraiment sur du sur de long terme. Typiquement, euh, euh, eh bien, vous... Pour, si vous avez des, des enfants jeunes, vous leur ouvrez un, un PEA, on ne peut pas ouvrir un PEA pour des, pour des mineurs, mais un compte-titre. Sur ce compte-titre, vous mettez quelques belles actions du CAC, CAC 40, euh, des valeurs françaises ou, ou, ou européennes, euh, voire, voire américaines si vous savez les choisir. Et puis, vous laissez dormir. Et vous verrez que dans 10 ans, 15 ans, le patrimoine boursier de vos enfants aura considérablement, considérablement augmenté. Donc, c'est ce qu'il faut faire quand on veut investir. Donc, l'idée, c'est que oui, on peut investir en bourse en, de, en 2020, en sachant qu'on bénéficie donc d'un très fort soutien des, des banques centrales euh, pour éviter de, de gros accidents sur l'argent que l'on met. Euh, mais que, de toute façon, on est dans une logique d'investissement en bourse, euh, c'est-à-dire qu'on joue le long terme. Euh, si on veut en percevoir un résultat à court terme, je l'ai déjà dit dans une vidéo, eh bien, il faut investir, il faut choisir des actions euh, qui délivrent des dividendes réguliers depuis de nombreuses années, de sociétés très solides, et là, quoi qu'il arrive, quel que soit le sort à court terme ou moyen terme des actions sur lesquelles vous êtes, vous aurez toujours vos dividendes. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Euh, qui est un grand atout de l'investissement boursier. Alors, la deuxième catégorie d'investissement, et j'arrêterai par, par, par cela, c'est l'investissement immobilier, puisque la bourse et l'immobilier sont bien sûr les, les deux voies principales pour, pour investir. Euh, l'investissement immobilier, euh, qui est euh, quelque part l'opposé, enfin le symétrique de l'épargne, euh, l'épargne est sabotée par les taux extrêmement faible, l'investissement immobilier lui est favorisé par les taux euh, extrêmement faibles. Euh, il faut donc bien sûr l'idée c'est d'investir à crédit euh, en sachant que, et ça je renvoie euh, euh, ceux d'entre vous qui l'avaient vu à la vidéo que j'ai faite sur, euh, qui devait s'appeler euh, l'immobilier survivra-t-il à la crise de, de 2020, en sachant que il y a des risques à investir dans l'immobilier à crédit. Euh, c'est euh, ben Quand on investit à crédit, mais avec des taux ridicules, il faut quand même rembourser le principal. Euh, donc, il faut se placer sur des opérations euh, pour lesquelles on a une vue vraiment de long terme sur les revenus qu'on va en tirer, c'est-à-dire sur les loyers. Et c'est là que les choses deviennent plus difficiles. Euh, car aujourd'hui, avoir une vue de long terme sur les loyers, ça veut dire qu'on va se situer dans des régions ou dans des villes dont on pense qu'en cas de coup dur du point de vue économique, il y aura toujours suffisamment de, de personnes solvables, euh, notamment dans la population des locataires, euh, pour nous payer nos loyers euh, de manière régulière et sans qu'on soit obligé de baisser les loyers. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est franchement difficile à analyser, je ne dis pas que c'est impossible, euh, mais c'est difficile à analyser et quelque part il y a quand même un aléa. Bon, D'autre part, on sait que les prix de l'immobilier ont beaucoup augmenté, notamment grâce à la, à la baisse des taux, euh, donc attention de ne pas investir euh, avec de l'immobilier trop cher, d'où une difficulté de trouver les, les, les endroits et les produits euh, pour lesquels on ne sera pas exposé à, à, à cela. Et puis une dernière chose dont on parle peu en général, euh, en tout cas, dont ceux qui parlent de. qui conseillent l'investissement immobilier oublient de, de parler, peut-être parce que ce n'est pas politiquement correct, c'est la dégradation sociologique, euh, pour ne pas dire euh, anthropologique, que connaît la France, et on voit bien que ce phénomène s'accélère en particulier dans les villes. Autrement dit, on va dire, c'est la racaïrisation euh, de la société et des villes. Car aujourd'hui, quand vous investissez dans un quartier, moi ça m'était arrivé il y, a, il, y a, il y a un certain nombre d'années, dans un quartier, on va dire, qui, qui est un quartier moyen, euh, du point de vue sociologique, euh, qui sont souvent ceux qui offrent évidemment, a priori, les meilleurs, les meilleurs rendements locatifs. Je dis moyen, je n'ai pas dit mauvais ou pourri. Et que, 10 ans, 15 ans après, le quartier a, a basculé et est passé euh, du côté obscur de la force, autrement dit, est passé du côté euh, des des quartiers euh, mal fréquentés et foncièrement euh, euh, appauvris et, et mal fréquentés, vous êtes mal quand vous avez investi là. Et ça, c'est une très grande complication sur le long terme, à mon avis, quand on veut investir en, en France et en direct. Alors, cela étant dit, qu'est-ce qu'il reste pour investir J'en reviens à une formule d'investissement dont j'ai déjà parlé, qui, qui est les, la société civile de placement immobilier, qui va vous éviter, vous éviter tous ces ennuis. Euh, la première chose qu'il faut dire, c'est que la société civile de placement immobilier, c'est-à-dire la SCPI, euh, présente euh, à l'heure actuelle, pour les meilleurs, des rendements nets entre 5 et presque 8 euh, On va dire qu'au-delà de 6,5 on est un petit peu dans de l'exceptionnel par rapport à l'ensemble du marché, mais on n'est pas forcément sur des résultats qui sont exceptionnels pour ces sociétés-là. Simplement, elles ont défini un modèle économique d'investissement qui leur permet d'arriver à ces chiffres-là. et Tout indique que ces chiffres seront pérennes. Euh, premier point, avec une précision, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir du alors même on va dire du 6,5% ou du 7% net, euh, mais restons à 6%, à 6% net quand vous faites de l'investissement direct, euh, sachant qu'une fois que vous avez tenu compte de la taxe foncière, chose que vous n'avez pas dans les SCPI, des charges de copropriété, choses qui sont incluses dans le résultat des SCPI, euh, des diverses provisions pour travaux, euh, que sais-je encore, bah, des frais de gestion que vous pas dans les CPI puisque c'est géré, c'est euh, inclus dans les résultats des, de l'assurance des, des loyers, vous enlevez Obama au bas mot 25% et dans la durée on est plutôt autour de 30%. Donc pour se trouver avec du, euh, ben, du 6% net euh, une fois qu'on a enlevé ça, ça veut dire qu'on démarre de quelque chose qui doit être à peu près du, du 9% bout. Et du 9% moit quand on fait des investissements locatifs, surtout dans des grandes villes donc qui sont celles dont on peut penser qu'elles sont les plus pérennes pour les, pour les loyers, euh, c'est vraiment difficile, euh, ou alors on fait des travaux. Mais à ce moment-là, si on fait des travaux, on a un prix de revient qui va être augmenté et on n'est plus forcément sur, du, sur du, un brut de ce niveau-là. Donc on voit bien que au niveau des chiffres, la SCPI, dans les, dans les cas où elles sont bonnes, va vous donner déjà des performances qui sont au moins égales à celles de l'investissement en direct. Mission d'investissement mutualisé, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous n'achetez pas l'immobilier en direct, vous achetez des parts d'un patrimoine immobilier qui est constitué à partir de la collecte de votre épargne et puis de celle de, de milliers d'autres épargnants. Ce patrimoine, ce patrimoine il est vraiment très diversifié. Et maintenant, de plus en plus, il commence à être diversifié hors de France. Et puis, surtout, il est géré par des professionnels. Et le surtout du surtout, c'est que en général, lorsqu'on est sur la SCPI les plus rentables, qu'on appelle des SCPI de rendement, le, le patrimoine euh, n'est pas... Euh, de l'immobilier d'habitation, c'est de l'immobilier professionnel, c'est-à-dire ce sont des commerces, des bureaux, euh, des, des entrepôts, des, de la, des, des bâtiments de logistique. Autrement dit, c'est un patrimoine qui est en prise directe avec euh, l'activité économique, euh, dont la diversification fait un parachute supplémentaire et qui donc par nature est, est plus rentable que... Le, que le patrimoine qui est voué être géré pour l'habitation des particuliers. Alors de quoi s'aperçoit-on depuis, mettons, 4-5 ans C'est que les souscriptions de SCPI explosent, et chaque année bat un nouveau record par rapport à l'année précédente, et c'est ce qui s'est passé pour 2019. Euh, bon, ce n'est pas étonnant, parce que, bien qu'à la base, les SCPI ne soient pas très connus du grand public, ce n'était pas un produit confidentiel. Bon, elles sont bien connues des professionnels de la gestion de patrimoine. Elles sont aussi connues d'une partie du grand public. Parce que le, la SCPI, ce n'est pas un truc qui est sorti d'un chapeau il y a 5 ans. La SCPI, ça fait 50 ans que ça existe. Euh, donc, c'était à la base un peu connu du, du grand public. Mais il a fallu euh, les très bons résultats confirmés d'année en année, depuis une dizaine d'années, et particulièrement depuis 5 depuis, depuis ans, pour que l'idée de la SCPI fasse son chemin dans la tête d'un nombre de personnes de plus en plus élevé, et que, du coup, on assiste à une explosion des souscriptions de, de, de SCPI. Euh, et aujourd'hui, moi, quand je pense investissement immobilier, c'est forcément à ça que je pense. C'est d'ailleurs ce que je fais pour moi-même puisque le raisonnement que je suis en train de vous expliquer, là, je n'y vois aucune faille. Je ne vois rien qui puisse aller contre cette préférence pour la CPI face à l'immobilier en direct, sauf à devenir marchand de biens, mais ça c'est un métier qui n'est pas à la portée de tout le monde si on veut gagner de l'argent dans ce métier. Je ne suis pas marchand de biens, donc je n'ai pas envie de perdre mon temps et mon argent dans des choses compliquées qui me réserveront forcément des surprises. La SCPI, je le sais d'autant mieux que, de par mon métier, je conseille depuis longtemps des SCPI à mes, à mes, à mes clients investisseurs. La SCPI ne réserve pas ce genre de surprise et donne accès très facile puisqu'il suffit d'acheter quelque part de SCPI, en général pour un total qui va être inférieur à 10 000 euros, pour devenir associé d'une SCPI et bénéficier de tous les avantages en particulier. Donc, je m'invite aujourd'hui aujourd à ces à, à l'examen de ces deux grands pôles d'investissement que sont la bourse et l'immobilier, puisque le but de la vidéo n'est pas, vous l'avez compris, de vous fournir un tour d'horizon de, de, de tous les placements qui existent, mais quand on a parlé de la bourse et de l'immobilier, on a vraiment parlé, parlé de l'essentiel. Parlé Je vous laisse... Euh, réfléchir à d'autres formes d'investissement dont on a pu vous parler de ci, de là. Euh, à part les forêts, je ne vois rien qui soit véritablement, euh, euh, véritablement sûr, euh, pérenne et rassurant. Euh, cela dit, euh, si euh, vous, vous poursuivez des, des réflexions personnelles sur ce que je viens de vous dire ou sur d'autres sujets d'investissement Bien, et que vous souhaitez qu'on en, en débattre avec moi, en parler pour, euh, pour éclairer vos, vos propres réflexions, euh, vous pouvez le faire, pour ça je suis à votre disposition, euh, dans le cadre de, de séances de coaching individuelles euh, auxquelles vous pouvez accéder à partir du lien qui est en dessous de la vidéo Alors je ne sais pas si je mettrai en premier ou en deuxième peu importe, si il n'apparaît pas vous, vous, vous cliquez sur le plus qui est, qui est marqué par, par, par YouTube et là vous avez la, la liste des liens que je, que je propose euh, vous, vous pouvez également euh, euh, on va dire, améliorer euh, vos connaissances euh, d'un certain nombre de sujets dont j'ai traité euh, en, euh, en vous reportant aux, aux divers PDF que je mets gratuitement à votre disposition toujours par lien sous la vidéo que l'on obtient en cliquant, en cliquant sur, le, sur le plus. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si cette vidéo vous paraît intéressante, eh bien, comme d'habitude, likez-la, partagez-la, sans réserve. Euh, Commentez-la avec encore moins de réserve. Je vous souhaite de, de bien cogiter à tout cela et je vous dis à bientôt.